Zombie apocalypse. Salut tout le monde, on se retrouve donc pour la suite des Let's Play, donc on se retrouve là sur The Concile. je vous mettrai à la fin de la vidéo la playlist des deux épisodes précédents. C'est un jeu, je vous le rappelle, historique avec des personnages qu'on connaît. Nous y retrouvons Napoléon Bonaparte avec qui nous avons eu un petit accrochage dans les... Après dans les... Les épisodes précédents nous avons George Washington nous avons énormément de personnes connues au niveau historique puisque c'est un jeu historique narratif où je le répète toutes vos réponses ont des impacts mais pas que votre personnage a des talents à développer s'il n'a pas les talents il peut pas il peut pas effectivement faire certaines actions qui bloquent le jeu mais ça je vous invite à aller voir le premier épisode où je vous explique tout et on va continuer l'histoire alors, trouvez le lieu évoqué par votre mère. Euh, donc, on a pu le voir. Ici, on peut regarder. Je pense pas que ça va beaucoup nous aider euh, dans notre... Euh... Non. Est-ce que par contre... Euh... Alors... Vous savez qu'il y a beaucoup d'objets, vous l'avez vu, à chercher, à tourner. Ce hein, sont des jeux narratifs avec une histoire politique derrière euh, qui est un peu tordue, où tout le monde est un peu vicieux. Dès le début du jeu, on vous dit de vous méfier de tout le monde. Donc ça, il faut le garder en mémoire. Alors, il faut qu'on trouve le lieu évoqué par notre mère. Alors, on va lui parler nevertheless what a charming moment we have had together i'm delighted i was able to talk to mr von voldner we hadn't spoken to each other for an eternity yes i noticed that your eminence knew a fair number of people at the table the benefit of age my son this isn't my first invitation to lord mortimer's you will see it's the perfect place to make new friends indeed I noticed that you and Mr. Bonaparte had already begun. Ah, I adapt quickly to local customs. It's what I was taught. <laughs> and you are right to do so, my son. But tell me, have you had any news of your mother since your arrival? <sighs> Alas, still nothing, minutes But I still haven't been able to meet Lord Mortimer. Do not worry, it is typical of him. What can I say? Lord Mortimer is a very busy man. I should think you are beginning to worry. Alors, c'est vrai que depuis le début du jeu, on, a, on est arrivé sur cette île euh, pour parce qu'on a reçu un courrier comme quoi notre mère a disparu, donc on est arrivé et euh, on est invité par un certain Lord Mortimer, mais on l'a pas vu encore une seule fois. Donc oui, ça nous inquiète un petit peu. Well, I, I must admit, Your Eminence, indeed it does worry me. I understand, but continue to have faith in vous verrez, je suis sûr, dans quelques jours, nous allons tous rire ensemble. C'est tout ce que j'espère, Votre Eminence. Mais, pendant que with vous avec moi, j'ai une question pour vous. Go y Louis. quest je faire Alors, soit on lui demande, là où tous les regards te toisent, ça vous parle, puisque c'est ce qu'on voulait. On va mettre ça. Si je vous disais, que tous les yeux I don't know if it's the place you're looking for, Louis, but it makes me think of the portrait gallery. There's a gallery here? Can you tell me where to find it, please? Of course. Just go through the door at the end. It will lead into the library. Continue all the way through, and you'll end up in the gallery. You'll see it, Louis. When you get there, you'll know. Thank you very much, Your Eminence. On that last word, then I shall leave you to fight your demons. See you later. Ok au fond du couloir Par contre on va quand même faire le tour Parce qu'il y a quand même des choses Vous savez qui sont cachées Des choses qui nous permettent de nous remettre aussi En forme hein Parce qu'on a des petits losanges en bas ça, ça correspondrait je dirais Un petit peu à notre À notre endurance Voilà on va s'en remettre Deux Voilà comme ça on est à fond euh, ici nous avons quoi Alors, on n'a pas la clé et on n'a pas la compétence euh, comme je vous disais au début déverrouiller ça va falloir qu'on la, la débloque assez rapidement dès qu'on a des points on va les mettre là dedans parce qu'il y a énormément de coffres dans cette maison qui euh, ont des objets un petit peu fermés partout et on n'a pas les clés à moins de les trouver avec un peu de chance. Euh, on ne peut pas la déverrouiller, ok. Une clé à motif occulte de la terre. On va réessayer là au cas où on ait une clé. Non, toujours pas. Alors, au fond, ça pourrait être vers la gauche comme vers la droite. Alors, je pense pas qu'on ait la clé. Non, on a toujours pas la clé. On a deux clés, mais on ne sait pas à quoi elles servent. Alors, on va ben, faire un petit tour. Il nous a dit au fond, mais ça peut être au fond à droite comme au fond à gauche. Donc, on va aller là-bas, comme ça, ça nous permet de voir si on trouve pas des petits trucs à droite et à gauche. Il y a des petits papillons un petit peu partout qui se baladent. Alors, il y aurait des choses ici à récupérer. Parce que les bouquins ça aide, tout aide en fait. Il ne faut pas passer à côté des choses. Alors là on aurait un bouquin. Alors qu'est-ce que ça nous dit le bouquin là On a découvert... Traité de bonne manière à la destination du collège sans l'avait. C'est celui-là. Première œuvre philosophique de l'auteur qui s'exprime en faveur d'une réflexion rigoureuse et analytique. On gagnerait un point en logique. Mmh. On va laisser comme ça. On va laisser comme ça. On verra quand on aura un petit peu plus de points pour débloquer tout ceci. est-ce qu'il y aurait autre chose par là J'ai pas l'impression. Si je vais là, je me retrouve. Il nous a dit une porte au fond. on trouve bien les vallées, euh, c'est pas, hein. ouais, pas par là, donc ça doit être à l'opposé mais il nous avait pas dit, il hein, ah, y a un truc là par terre, Pound. un livre, qu'est-ce qu'on a trouvé d'autre, apparemment il s'est pas mis, euh... on n'a pas de plus là, Okay. Donc on a, ah oui, parce que euh, ici en bas, vous voyez, caisse de collection égarée dans le manoir, hein, il en reste encore, en, en, soit on a trouvé neuf, soit il en reste neuf. c'est pas tellement bien spécifié ça par contre. Alors, bah, on va repartir, ça doit être à l'opposé, alors je pense hein, la porte où on était, où on a trouvé les clés, ok, Donc on va euh, courir un peu. Cette baraque est immense, c'est de la folie. Hein. Et, et les graphiques me sens super bien hein. Waouh, ça c'est de la bibliothèque. Je vous dis pas, euh, je sais pas vous sur vos bouquins, mais perso s'il faut faire la poussière là, ça craint. Hein, mais bon, alors on va euh... alors, ici on a un élixir d'or. Yeah, pourquoi tu le prends pas alors Ta mère, elle est pas là. T'aurais pu, euh, t'aurais pu le prendre, mais apparemment non. Écoute, maman. Honey, the remedy of the gods. Ok. J'ai pas l'impression de rater autre chose. Ah. pages page d'encyclopédie hey qu'est-ce qu'on a eu pas de bouquins supplémentaires non on a trouvé une autre pièce de collection OK par contre ici euh, il nous manque euh, une page du manuscrit pour obtenir le livre complet. Là je. Pour l'instant, on ne l'a pas trouvé. Hein, on l'a pas. Euh, Peut-être un petit peu plus tard. J'espère que j'ai rien zappé. On a une porte. size you up. Chances are, that's the one my mother spoke of. And she also spoke of a Medusa. Should I go and try to find the creature now? Okay, donc on a bien trouvé le lieu donc maintenant on nous demande de trouver la méduse est-ce que c'est la méduse sous une forme de tableau est-ce que c'est la méduse sous une forme de statue Alors, sachant qu'en peinture il y a la méduse de Milo euh, et après vous avez aussi euh, dans un des films je ne sais plus quel c'était on avait la méduse, euh, c'est un être euh, qui avait eu un sort et ses cheveux, euh, je ne sais plus dans quel film c'était. Ses cheveux, en fait, avaient été remplacés par des serpents. Elle était devenue une déesse un petit peu euh, tordue, donc c'est plus de la mythologie. Euh... Là, pour l'instant, je ne vois pas en tout cas d'objet avec quoi interagir, à part m'asseoir ici. Je pense que c'est pour s'asseoir, ça est-ce qu'il y a des choses ici? Ça a pas l'air. Ici, on a un point, un point bleu là. The song of Roland. Roland feeleth his death is near. His brain is oozing by either ear. With his brain oozing, it's already remarkable that he can feel anything ça n'a pas d'intérêt avec ce qu'on veut ici on a un coffre ah non c'est un fragment d'ambre pas de méduse en tableau en tout cas c'est pas un jeu où il faut courir tout le temps hein. sinon on rate des trucs donc ça, c'est très important, ces petites potions-là. Elles ont chacun, chacune leurs utilités. Euh... Alors, il y a des statues ici. aller voir dans les bouquins là-bas quand même. C'est-on jamais J'ai pas l'air d'avoir d'interaction à, à là-haut. La gelée royale. C'était une potion de plus. Ok. Alors... Je pense qu'on a trouvé la Méduse, et c'est dans celle de la mythologie. J'ai décidé de trouver ce que la mère a essayé de faire avec elle. La Médusa. Un héros armé avec un sword. un héros avec une lanterne. Et le dernier qui prend une cible. Je vais mettre ma vie sur ça. Toutes les statues forment une seule scène ensemble. Les pauvres devils sont en train de face à la beast. D'envoyons-les une main aidée. Trouver la solution de l'énigme de la Béduse. Ok, donc il va falloir qu'on joue avec ces quatre statues. Euh, alors, qu'est-ce qu'on a là On n'a pas la clé. Alors, je sais pas à quoi correspondent les clés qu'on a eues on n'a pas dû trouver encore les coffres. Alors, on a un bouquin ici. The origin of myths, a reinterpretation of legendary creatures. Just what I need. The text is en French on the left-hand page and in Latin on la right-hand. Let's find the chapter on the Medusa. Alors, on peut pas lire le texte en latin parce qu'on a pas la, le niveau 3 de linguistique. Donc on va le lire en français. Hang on. This version is significantly different from the regular one. It recounts how men have always belittled women in society. Harpies, mermaids, the Chimera, the Hydra, the Gorgons. Ah, the section on the Medusa. While some of the heroes divert attention from the gorgon, the hero with a sword brandishes his weapon, the Medusa. OK. Donc celui à l'épée brandissait Son arme vers la Méduse. Alors on a quoi ici Ici, on a on va analyser Let's think. to vanquish the beast. The statues have to be lined up in a specific order. What can the shield be for? To protect its holder? Why not? But in that case, what's the lantern for? Step back and take a second, Louis. Be logical, but open-minded. Think outside the box. Nobody said a statue has to have only one use. I wonder if the lantern was to distract the Medusa. This shield can both protect the holder and also reflect the light from the lantern to distract the beast. In other words, I'll have to make an angle of 90 degrees between the lantern and the Medusa by turning the shield to face the sword. If Mortimer's the one who thought of all this stuff then honestly, he must have a screw loose. Crazy idea, but worth a shot. Al! ça dit le bouclier vers l'épée alors faire basculer la statue donc vers l'épée ensuite il nous a dit l'épée vers la méduse Voter la statuette vers la Méduse. Ça, il nous l'a dit au début. Euh... La lanterne. On va étudier la configuration. La Louis. It's time to keep a logical mind, as every good scientist should. The aim is to defeat the Médusa. So what can the lantern be for? To light up the Medusa? <laughs> Hardly likely. The hero holding the lantern will be easy prey and the shield will be of no use. To light up the sword? No, that makes no sense. So that leaves the shield. Hmm, I wonder if the aim is to play with the light. If I turn the shield right, the light would be reflected. The ray of light will perturb the Medusa donc on fait pivoter sure right. vers le bouclier, ok et la seule qu'on n'a pas touché c'est la tête de la méduse. Donc la méduse, pas vers l'épée, pas, pas vers la lanterne, donc pas vers l'épée puisque c'est l'épée qui vient vers elle, on va le mettre vers l'écu, vers le, vers le bouclier. C'est ça Valider en haut à droite. Ok. Ah, for Pete's sake, Emily, you scared the pants off me. Don't ever do that again. Well, keep your nose out of my business then. I don't know what you're talking about. Stop fooling around and tell me what you're doing here. Hmm. On nous a dit de nous méfier. I was feeling a bit peckish. I went in search of the kitchen and I ended up here. Your sense of direction is mind-boggling, isn't it? Well, no matter. I'll tolerate your presence this one time. Now, since you're here, make yourself useful. Look around on your side. I'll do the same online. And if you find anything of interest, let me know. Oh yeah, In your dreams. At your service, madame. <laughs> à votre service, tu peux toujours rêver. Alors, euh... On va se remettre des points en bas parce qu'on en a plus. Ah, oh, je me suis intoxiquée, c'est pas possible. Utiliser un élixir un d'or. Ok. C'est quoi déjà l'élixir d'or Eau de ménis croix de malte élixir d'or. Non, j'en ai trop pris d'un seul coup. Ah, je me drogue. Alors, qu'est-ce qu'on a ici Fouiller la pièce avec Emily. Alors là on peut rien faire puisqu'on n'a aucun des talents. Donc ça c'est râpé. Alors. Euh... Ici on a quelque chose. A golden fleece. It's freezing. Hurry up. So avec humour, on lui dit tiens mais ça ça tiendra chaud. Euh, on va rien dire. ici on a quoi? An unofficial gospel. You'll be more likely to find trouver ce genre de at au Vatican. Nothing special. The library at Buckingham has 3. Carventard des Attenues comme à Buckingham euh rien dire. Ah, une pièce de collection trouvée. Si on n'a rien passé d'important, non par contre là, il y a quelque chose. Hey, Mortimer est l'auteur de ce work. Il a parlé de sa passion pour l'art. Est-ce qu'il y a d'autres choses là Alors, Les statues sont vraiment mais vraiment magnifiques hein, dans ce jeu. Hein? Il n'y a rien à dire. Alors ici. Guess what I found? The Holy Grail! Older than that. A piece of Noah's Ark! Not that since laurel wreath Est-ce un petit peu de nous quand même hein? Faut dire ce qui est You should see the sword Emily it's magnificent. I'm busy describe it to me. À lui décrire bon, on va l'évaluer déjà. This weapon is typically French, quite old. Undoubtedly, goes back to the Crusades. If it is a true damask sword, it's worth more than a kingdom. It really does look like Joan of Arc's sword. The famous Maid of Orleans, one of your favorite historical heroines. You bet, given the number of English butts she kicked. And we all know where that got her. While you finished playing, maybe you can help me search the place? En plus, elle est anglaise, elle fait partie de l'aristocratie anglaise, donc. Elle a tous les culs qu'elle a beauté anglaise. Super. Oh, ça ressemble à un pamphlet sur différents régimes politiques, écrit par Mortimer himself. Ok. Here's something interesting. A manor in Maine. Hundreds of acres of land in Catalonia. Properties in Shanghai credible. Sir Rhys Deeds was over 600 years old. And 600 also, ans, je sais pas quelle âge a Mortimer. Mortimer, mais inspired my mother's attention. How come all these documents have Mortimer's signature on them? Do you think all these properties really belong to him? Bah, il peut pas avoir 600 ans, hein? Uh, analyser les documents. See those fine scratches around the words. Yes, and the ink barely spreads on the paper. It spreads exactly the same way on the signature. The deed was written using the same ink. If it is a fake, then it's a professional job. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Maybe Mortimer is immortal or capable of living for a very long time like Methuselah. A first smile. Careful! Keep that up and soon you'll end up laughing. Mm. Carry on sprouting inanities like that, and indeed I might. These documents are intriguing. But do you really think that's what attracted your mother's attention here? And how do you know my mother was interested in this room? I didn't know, I just supposed she was. And you just confirmed it. So, do you think she found what she came for? I don't know. She was obsessed with Mortimer and I must confess, these property deeds are troubling. If that's the case, why would she have left them? Once again, I don't know. We'll have to ask her when we find her. And what's your take? Pensez-vous Why keep such a collection hidden in a secret room? Any thoughts? Mortimer has every reason in the world to conceal it, even if only to keep it from people like us. Hey, Emily, we're not thieves, we're only looking. I wonder why my mother didn't make it clear what she was interested in here. She didn't have time to write it down, or maybe she wasn't sure of what she was looking for. Or she wanted to protect her discoveries. It's disturbing. You'll just have to search the rest of the room. Maybe you'll find something. Okay. What is that you found? A cameo pendant. What's going on? Nothing. For crying out loud, Emily, you launch for that jewel like your life depended on it. Tell me what this is about. No. We just met, Lily. I like you, But I can't just suddenly open myself up comme un livre to you. Listen, Emily. It seems pretty obvious to me that you haven't come here for the sole purpose of sampling water or seller. Stop all the clever evasions and just trust me. But why the hell should I place me on? part sur une confrontation. On va pas se planter, When are you going to understand that I just want to help you? What do you expect? That I'll fall into your arms and say yes to everything you want. What are you talking about? I'm only asking you to trust me a little. If only on principle as a member of the Golden. Reliable. That's it? I was expecting more. Well, I'm prepared to trust you when it comes to choosing a French cheese, but I've nothing to gain by confiding in you any further than that. Nothing to gain? Damn it, Emily! I'm only trying to help you. Stop needing to gain something all the time. Because you think I need help. Just like everyone, you have your strengths and your weaknesses. And there's no use pretending otherwise. Ha! And I bet you found out where I'm weak, haven't you? Alors, attention, on a uh, réussi une, mais il nous reste trois maladresses, sinon on a un échec. Alors, uh, on peut analyser le caractère à Emily. Only weak spot is her difficulty talking about herself. I don't know much about your past, but I'm guessing you had to get by on your own for much of your life. It might have closed you off, and that can be a disadvantage. It might be time for you to open up and risk a little trust. Not every man you meet wants to hurt you. Hmm. Yes, you may be right. I might have some weaknesses, but I don't need your help to overcome them. And I'm simply not contemplating collaborating with anyone at this time. Do you understand? Alors, euh, soit elle préfère travailler seule, ce qui n'est pas son cas. Elle aime diriger ses enquêtes. Euh, elle obéit aux ordres de quelqu'un Sûrement pas. On ne peut pas la rassurer parce qu'on n'a pas les, euh, la difficulté 4 en interrogatoire, ni la difficulté 3 pour la conviction. Obéir aux ordres, aux ordres de quelqu'un, c'est pas le style de femme à obéir. Travailler seule non plus euh, diriger ses enquêtes. Non, elle veut pas travailler seule, mais elle veut pas travailler toute seule non plus. D'après ce qu'on a, a pu voir dans les épisodes précédents, je dirais, elle a déjà un partenaire. Yes, it's perfectly clear. You're already working with someone. Ah, well, sporting Lily. Bingo. I already have a work partner. I know my weaknesses. I don't doubt that your abilities will be of use to me, but I already have all that thanks to my teammate. Is there any chance you might tell me who he is? No, I've already said too much. Consider yourself lucky I've even given you this much. It's extremely rare, believe me. Come on, don't stop now that you've come this far. You know that eventually I'll end up making you talk. Well, since no one can resist you, let's see if you can guess who my partner is. Mm -hmm. You're a gambler. So, your partner is alors si on choisit c'est un homme son père elle n'a jamais parlé son vieux mari elle en parle mais c'est pas bien membre de l'ordre c'est pas possible donc ça peut pas être un homme une femme alors ça peut pas être ma mère sa mère l'a n'a jamais parlé elle hum. sa soeur She's your partner. She's the one you're looking for. Well, I am impressed. Bingo. How the devil did you guess I had a sister? Mm -hmm. Virtually no one even knows. Dites-moi que je vous ai pas. Dit. When getting results? Je okay. là. Would I grant you that? You deserve to know why the sight of the cameo pendant affected me so strongly. I thought it belonged to Emma, my twin sister. Oh. Now I get why you said you had a memory for two. Yes. You can't imagine to what extent, though. As children, everyone got us mixed up. So one day we decided to play along. Donc elle a une jumelle et comme toutes les jumelles bah, apparemment elle les rôles. the identity of my sister Emma. Emily Hillsborough. The woman with two faces. Clever, But isn't it complicated? How do you make it work? One of us has no existence in the outside world. We share everything. First for one, then for the other. We dress the same, wear the same makeup. We speak the same. We've learned to act as one. When we accept a mission, we both turn up. This time, though, she went ahead and I was meant to wait for her on the mainland. She was meant to meet Sir Holm and bring back the details so we could work out who would follow up. And there was a problem? She was supposed to return from Mortimer's one week ago. The boat turned up at Plymouth, but alas, no trace of my sister. Instead, a sailor passed me a message from home notifying me of her sudden disappearance. So, my mother and your sister go missing just a few days apart. That's strange. Maybe their disappearances are linked. It's clearly a possibility, but up to now I haven't found a trace of either of them. None of this is very reassuring. By the way, Louis, now that you are in on the secret, you are obliged to keep it to yourself. Or you will pay very dearly. Don't worry. Your secret is safe with me. It's time to leave. Ouais, c'est vrai que c'est bizarre. Sa sœur qui a disparu, notre mère qui disparaît, ça fait un petit peu beaucoup quand même. Hein. Utilisez l'élixir d'or pour supprimer vos altérations. C'est ce que j'ai pris tout à l'heure là quand j'avais trop bu de, de potions, mais je me rappelais plus que c'était l'élixir d'or euh, qu'il fallait prendre. Donc on est devenu son confident, hein, on a gagné sa confiance. Ah. Oh, she's been drinking too much again. Louis, I need to talk to you right now. Good evening, Elizabeth. Actually, this is not a good time. I'm begging you, please don't leave me alone. I'll be waiting for you in your room, but don't be late. Je suis sûre qu'il y certain genre de entre nous. Louis, nous devons parler maintenant, sinon trop tard. me mais sure, à Emily mais à moment-là, on pourra pas continuer notre enquête, excusez-moi, avec Emily. Si on rejoint Emily, on ne saura pas ce que veut nous dire Elisabeth. Euh. Vu ce qu'on a vu précédemment d'Elisabeth, elle m'inspire pas. Donc, vu qu'on a gagné la confiance d'Emily, je vais plutôt aller vers Emily. Excusez-moi, Elizabeth, mais. Some very urgent business has cropped up. We, We can speak, speak tomorrow. No, Louis, don't leave me alone. They've come back! Good night, madame. On sait qu'elle a pas toute sa tête, hein. On sait que c'est notre mère qui lui aurait fait subir pas mal de subisses. Mais. Euh... Succès déverrouillé, fruit défendre. Well, well, Louis, you took your sweet time. What did our poor Elizabeth, Elizabeth want? Que voulez ce port Elizabeth? Mm -hmm. euh, probablement me parler de ma mère. She probably wanted to chat more about my mother. Really? So Miss Adams is somehow linked to your mother? In a way, I guess she is. But I thought all that could wait until tomorrow. That young girl seems very... Emily? Have I misunderstood something here? What are you doing in my room? And for a while now, the question has been lagging. At me. It's a And that explains why I now find you here, in my bed. Go ahead, ask me the question that's been burning at your lips. Well, I know your mother was here to meet someone, but I can't figure out who. Oh, so that's what's been hiding behind all this. Nous sommes deux membres de l'Ordre, Louis. Nous essayons d'être honnêtes avec l'autre. J'ai suivi avec grand intérêt votre affaire à Paris, en connexion avec M. Von Borchert. Vous avez réussi à tirer quelque chose de lui, si je n'en suis pas mal. On va utiliser notre compétence, hein, l'interrogatoire. Pourquoi cela Emily, in... Ah. Vous vous attirer à une immunité. Un point d'effort est bloqué. Utilise un élixir d'or pour vous soigner. Very interested in my private affairs. Alors, c'est uh, un élixir d'or, c'est le trois. You aren't pumping me for information, are you? Not in the least, Bluey. I'm deeply hurt that you even think such a thing of me. Look, I'm sorry. I, I just thought that. Well, you thought wrong. I was interested in you. That's all. Mais ça semble être de plus de toi. Ne le prends pas comme ça. Ma mère et moi avons récupéré un livre ancien occulte que Von Burchard était prévu de renvoyer sur le marché blanc. Là, maintenant vous le tout. C'est assez fascinant. Mais juste envie que Sarah s'attendait à accomplir ici. J'étais en train de me préoccuper, de me soigner et de remettre des points en bas. Mais qu'est-ce que Sarah espérait en venant ici, ouais, ici. Waouh, j'avais vu le porte jartel, je viens de le voir. Euh, alors est-ce qu'on applique elle euh, cherche encore à me faire parler. OK ou mmh. Allez savoir. Mmh. It's that you're still to from evil ah, ne t'en prenez tous vos panties. All in a bunch. Ok, bien. Ma mère pensait qu'elle pourrait trouver le compagnon de Von Bartschut ici. Je pense qu'elle pensait qu'il serait l'un des gens ici sur l'île, maintenant. Ah, je vois. C'est bien. C'est assez de chat. Vos m'y auteurs. Mais assez parlé, venez me rejoindre. Non merci ou la rejoindre. Je vous laisse jeter un œil à la physionomie de notre chère demoiselle. On va, le, on va le laisser craquer. J'espère que je vais pas faire une bêtise. Aïe, aïe, aïe. On ferme les yeux, hein. on ne veut pas voir. Autant se la mettre dans la poche après tout. Elle nous manipule, elle essaie de jouer avec nous. Donc pourquoi ne pas se la mettre dans la poche après tout Je dois aller Louis, je ne veux que personne me trouve ici dans la matinée. Tu es bien. Alors, bonne nuit. Bonne nuit. Je vous reçois demain demain, restée et prête. C'est bien. Elle s'est vite habillée en tout cas. Mm. Libertin. On est devenu Libertin. La vache. Hmm. On, lui aura on, on, lui tout on lui fait tout faire à ce monsieur de Richet. Waouh, ça c'est du réveil par contre. Bonjour. Oh. Lord Mortimer, monsieur de Richet, at last we. Enfin, enfin, on rencontre Monsieur Lortimer, celui qui nous a invités. Alors, de cet épisode 1, partie 4, à la Gorgone, on a résolu l'énigme de la Méduse, on a découvert la pièce où Lord Mortimer cache ses trésors. On a découvert qu'Emily cachait quelque chose. On a convaincu Emily de nous révéler son secret qu'elle a une soeur jumelle. On a préféré rejoindre Emily dans sa chambre, dans notre chambre, pardon. Et on a passé la nuit à faire des galipettes avec Emily. On n'a rien raté. Alléluia. On n'a rien raté. On aurait pu aussi euh, en apprendre plus sur le passé d'Elisabeth Elisa, et ma mère. Mais c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Donc, je pense qu'on va en rester là euh, pour cette, la suite du Let's Play. On se retrouve bientôt sur la suite parce que moi, je suis, il me tarde de savoir ce qui va se passer. Alors, je pense que si j'appuie, on voit nos objectifs. Ok. Et si je fais suivant, je peux mettre des points. Alors, euh, on va débloquer ce qu'on a dit là, si je peux. Je vais mettre ici, Voilà. On va mettre 4 points là. Euh, Qu'est-ce qui nous manquait Science, on a. Occultisme, c'est bon. Manipulation, érudition, non. On sait qu'on n'a pas débloqué la diversion. Euh, conviction, persuadez vos interlocuteurs par votre détermination manifeste et votre attitude. Adoptez le comportement adéquat à chaque situation et formuler des flatteries ou des insultes. voilées. Qu'est-ce qu'on a ici La politique. Exercer votre compréhension de la géopolitique intérêt des nations. Hmm. Diversion. Ou linguistique. Hmm. La politique nous pose un petit problème. C'est pour ça qu'on s'est un petit peu pris la tête avec Bonaparte. On va en mettre. est-ce qu'on combien de points un point qu -ce qu'est-ce c'est qu'on n'a pas débloqué bon, on va mettre un point là pour lire les documents qui sont pas euh, en français bon, vous avez vu tout à l'heure on avait du latin on avait du français euh, donc il peut y avoir des trucs qu'on va trouver hein. l'érudition hum. ah, ok donc on va ici on va valider Et on est à la fin du chapitre 1. Donc je vous rappelle, en tout cas, moi personnellement, j'ai le jeu complet. Donc vous voyez, il y a 5 chapitres, je vous l'avais dit, dès au début du Let's Play. L'épisode 1, je ne sais, je sais plus sur Steam s'il est encore disponible, mais il, est, il était gratuit, vérifié. Vous, vous pouvez rejouer plusieurs fois les, euh, les scènes. Donc ici, nous, on a fini le chapitre 1. Nous passerons donc au chapitre 2 dans le prochain Let's Play sur The Concil. Donc, je pourrais aussi rejouer le prologue. Je pourrais rejouer les, au large des côtes anglaises pour me débloquer un petit peu plus de choses. Balade nocturne, vin et canon, je pourrais débloquer la gargonne. Mais bon, ça ne servirait à rien dans le sens où je fais un Let's Play avec vous. Donc, dans votre dos, je ne vais pas aller faire ça. Moi, de mon côté, je peux le faire. Mais euh, sur ma partie, sur une autre partie que je ferai, mais pas avec vous. Donc, écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on en reste là pour euh, ce let's play. Donc, ça clôture le chapitre 1. Et qu'on se retrouve très vite sur le let's play pour commencer l'épisode 2. N'hésitez ben, pas à vous abonner à la chaîne. Un petit commentaire. Est-ce que vous aimez jusque-là J'avais de bons retours de votre part. J'espère que ça continuera. Un petit pouce en l'air. Un petit commentaire. Abonnez-vous à la chaîne. Et puis, on se retrouve très vite pour la suite du let's play de The Concile. Et la suite des autres let's play. De gros bibis, de gros zouzous. Et à très vite. Bye bye.